Exact. Non, mais moi, <rire> je ne pas. Je suis pas comme toi. Toi, tu nies et tout, et tout. Eh bien, bonsoir. Euh, voilà, maintenant, euh, nos émissions Radar sont devenues euh, bimensuelles. Donc, euh, eh bien nous, nous sommes. Euh, une fois tous les 15 jours. Exactement, une fois tous les 15 jours. Donc, la dernière fois, c'était terrorisme, où on expliquait un petit peu oui, l'origine du terrorisme et, co et comment l'Europe était responsable parmi les plus grands génocides. On l'a pas fait au même moment. Non, on, on, on, oui, nous, oui. Nous, nous étions malheureusement à cause du décès de, de Benoît euh, non, notre, non, hôte, notre hôte du de Jazet, et eh bien nous, nous, nous étions au plaisir indien. Voilà. Et donc C'est pas Benoît qui est mort. Non, c'est son père. Oui, voilà. Son père. C'est ah, ce ah. que j'ai dit au décès de Benoît. Non, au décès du père de Benoît. Voilà. voilà. Non, là, voilà. Donc Corrigé. Corrigé. Corrigé Émission Benoît. Radar Corrigé. 78 du jeudi 2 mai 2019 <coughs> intitulée Banque populaire de Chine est sous-titré. Le capitalisme durcit sa, sa devise. Donc cette devise durcie pourrait se résumer en trois mots anglais pay or die. C'est-à-dire payer ou mourir. Alors ce rapport entre la mort, absence de vie, et le, sal, le, et le salaire, oui, de salarium, hein, le, la ration de sel qui était accordée. Euh, aux soldats romains, et sous-jacent dans l'expression française « gagner sa vie ». Alors, dans le contexte d'une guerre euh, militaro-industrielle mondialisée depuis 1945, parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes en paix depuis 1945, c'est faux, nous sommes dans une guerre militaro-industrielle mondialisée, et eh bien cette expression est progressivement devenue, alors est-ce grâce au plan Marshall, j'en sais rien, « défendre son biftec ». Donc on est passé de gagner sa vie à défendre son bistec, mais la mise en concurrence des individus de gré ou de force euh, relève du mortifère esprit de compétition. Donc euh, l'exploitation sans limite des territoires, extractivisme, surpêche, déforestation, le culte païen de la performance technologique, technophilie, anthroposophie, transhumanisme, nous impose l'agrochimie, les organismes génétiquement modifiés en milieu ouvert, les fibres d'amiante, les contaminations par les radionucléides, les ondes électromagnétiques à de très haute énergie, la privatisation militaro-industrielle de l'espace et de la recherche scientifique. Donc, nos vrais résistants, nos vrais dissidents le savent. Ils ont donc adopté les slogans suivants perdre sa vie à la gagner, effectivement. Donc, on ne parle plus de gagner sa vie. Il y a de plus en plus de gens qui disent « Nous perdons notre vie à la gagner et nos vies ne valent pas leur profit Alors, effectivement... Et un pour tous, c'est tous pour un, c'est pas les mêmes. Non, du tout. Alors, nos, nos vies ne valent pas leurs leur, leur profits, on, on est complètement dans, dans, ce que nous, dans la raison même de nos émissions Radar, c'est-à-dire qu'elles succèdent, nos présences in, ininterrompues euh, tous les jeudis de 19h à 20h euh, sans aucune exception depuis octobre 2015 pour tenter de sortir du couloir de la mort euh, des jeunes dont le crime principal est d'avoir participé dans le cadre du printemps arabe à des, à des manifestations pour exiger de la démocratie dans un pays qui est une dictature confessionnelle extrêmement sanguinaire qui, avec une coalition actuellement et avec la complicité des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni, est en train d'affamer le pays le plus pauvre du monde, le Yémen. Et vous pourrez aller regarder notre émission de mai dernier, donc il y a, il y a une année, que nous avons fait à ce sujet sur les ventes d'armes françaises à cette ignoble dictature, mais bon, elle n'est pas la seule, vu qu'on fournit aussi euh, des avions Rafale à Al Sisi, euh, le dictateur égyptien, qui donc, euh, suite à un coup d'État parfaitement démocratique, s'est imposé euh, en Égypte. Voilà. Donc, on est là effectivement dans la mise en concurrence des, des... et donc, perdre sa vie, ne, nos vies ne valent pas leurs profits. Et donc, ces profits, effectivement, ils sont faits sur sur la mort. Donc, pendant que la gauche du MEDEF, avec ses candidats collaborateurs au prochain piège à con de la gouvernance des commissaires intergouvernementaux de l'Union européenne, nous disent... On nous a construit une drôle d'europe notre union européenne donc euh, la, ma source hein, c'est la tête de liste du parti communiste français sur le média officiel France Culture le 29 avril 2019 donc je mettrai le lien sous la vidéo pour que vous voyez euh, ces Rolands nauséabonds qui nous viennent du PCF mais on va parler maintenant du parti communiste chinois le PCC donc ce criminel état d'esprit est imposé économiquement par les patronats internationaux au nom de la sainte croissance et de la sainte loi commerciale de la liberté de circulation des marchandises et des services et là je vois arriver notre ami Pierre Merechkovski euh, voilà mais bon je, je retourne à mes oignons quand il va être là euh, on lui passera la parole. Donc, à travers les institutions financières, sportives, artistiques, scientifiques et culturelles, nationales et internationales, à grand renfort de propagande médiatique, les Jeux Olympiques en sont les plus funestes exemples historiques. Alors, souvenons-nous, Berlin 1936, Munich 1972 et Pékin 2008. Donc, c'est ça, c'est cet esprit de compétition imposé, qui est purement mortifère. Et donc, j'annonçais l'arrivée de Pierre Merachkovski, qui, qui, qui... Alors, je tiens à le préciser, il m'appelle, et il me dit, euh, est-ce que je peux lire un texte Et je lui ai dit, non, non... Euh, tu me demandes pas l'autorisation de lire un texte. Dis-moi, j'aimerais lire un texte et tu viens et tu lis ton texte. Et donc je vais, je vais passer l'Esquimo. Ah, il n'est pas prêt. Donc quand il me dira <rire> qu'il est prêt, donc je vais continuer. Tu euh... peux expliquer comment on procède, on fait ça un petit peu avec les moyens du bord. La est, technique c est, est, c est présente, mais la, bon, la, la, technique, pas la technique, la, est la technique la est technique très est bonne. Élimine, la euh... technique est très bonne et améliorée parce que euh... notre ami Marc donc, Gadi reste. a investi dans un stabilisateur et c'est grâce, euh, je dirais oui, à, à ses moyens matériels euh, personnels, à son investissement personnel, que euh, nos émissions Radar et même à son abonnement personnel alors pendant un moment on avait envisagé peut-être de, de, de faire une, une collègue, peut-être un crowdfunding pour euh, acquérir euh, un téléphone qui sera dédié euh, se faire payer à, à, à, nos, à nos émissions non, moi, je, je ne veux pas de publicité, de toute manière nous ce qu'on aimerait c'est que notre émission 42 euh, du 15 euh, mars euh, 2018 reviennent oui, qui oui, s'appelait oui. légitime défiance et qui a été euh, visiblement foutu aux oubliettes grâce euh euh, à la mafia et au clan euh, France Insoumise. Et moi, on ce est... arrête de toucher à nos profils. Oui, bien sûr, c'est un, un peu embêtant. Alors, ouais. nouveau, nous devons toujours garder à l'esprit que la survie du plus apte, parce que c'est souvent on nous la balance à la gueule, tu vois. Ils sont tous, tous ces euh, lib libéraux sont épris de darwinisme quand il s'agit de nous exploiter le croupion Donc, nous devons toujours garder à l'esprit que la survie du plus apte au sein d'une société humaine correspond toujours aux critères recherchés par ceux qui accaparent les territoires, les outils de production, les ressources humaines, les savoir-faire, et qui répartissent les revenus générés selon des stratégies qui servent leurs intérêts et ceux de leur vie politique, militaire et confessionnelle. Voilà. Ne jamais croire que le chômage structurel intrinsèque aux sociétés industrielles de production de masse serait lié à une quelconque éducation défectueuse, à un manque de formation, voire à une faible appétence pour le travail. Non, la productivité augmente, ce qui signifie que l'on crée plus de richesses avec moins de personnes. Et parallèlement, la part des revenus salariés ne cesse d'être mondialement diminuée, réduite. Donc le chômage est un signe de bonne santé pour les oligarchies militaro-industrielles. C'est un signe de bonne santé, le chômage. Plus il y a de chômage, plus nos oligarchies vont bien et elles auraient tout à perdre dans une répartition du travail et, de re, et des revenus qui génèrent. Donc on va, pourquoi est-ce que j'ai fait ce préambule C'est pour bien montrer que malheureusement la république populaire de Chine euh, n'est pas différente euh, de la fédération des États-Unis d'Amérique ou de la fédération euh, de Russie ou même euh, de la 5 république française ou de n'importe quel autre euh, pays sur terre vu qu'actuellement euh, cet état mondialisé euh, du, du règne du prix de revient euh, est commun à tous ces systèmes d'asservissement des peuples. Tu dis ça à cause de Chinatown De Chinatown Non, non, non. Alors, cette émission Banque Populaire de Chine est consacrée justement au pouvoir dictatorial centralisé du Léviathan thermonucléaire et militaro-industriel que subissent les peuples chinois et au niveau international et commercial, qui est devenu l'acteur de premier plan, qui aime se faire appeler République populaire de Chine et que tous les criminels opportunistes courtisent ou combattent. Donc, le peuple chinois, c'est qui, c'est quoi Les peuples chinois, possible. ce sont les gens qui vivent sur les territoires que prétend gérer la République la populaire Chine. de Chine. La République populaire de Chine. Hong Kong, par exemple. Tous les territoires qu'ils gèrent. Effectivement, euh, il y a eu la rétrocession de Hong Kong, donc maintenant c'est géré par les, les Chinois. Le mais Bien sûr, il faut voir que parmi les provinces chinoises, il y, y a une énorme disparité. Déjà, en Chine, il y a euh, du désert, il y a les tropiques, il y, y a tous les climats, et il y a des peuples très différents. La République populaire de Chine, c'est avant tout les, ce, les Han, qui, qui, est, euh, qui sont les, les Chinois, ce qu'on appelle les Chinois, qui ont imposé, je dirais comme les Russes, ont imposé sur ce qui était l'ensemble des ex-républiques socialistes soviétiques. Euh, Michel Strogoff. Voilà, exactement. C'était un empire... C'est dans le cadre de la Chine encore un empire bureaucratique. Dans le cadre de l'URSS, à travers la Fédération de Russie, c'est toujours resté quand même un empire bureaucratique avec un pouvoir centralisé mmh. euh, dans lequel les peuples n'ont, comme ici, comme partout, pas vraiment leur, leur mot à dire. Donc, les peuples chinois sont les premières victimes des politiques décidées. Euh, par, les, par des oligarques locaux. Alors, ces oligarques ils sont romp, rompus au capitalisme totalitaire d'État. Parce qu'on l'a vu sur la dernière émission, le capitalisme, ce n'est pas la particularité euh, des, de sociétés privées. Euh, on va tout à l'heure parler d'une société d'électronique qui, qui, qui va bientôt avoir un rôle de premier plan euh, par rapport à la 5G, qui est quelque chose d'abominable. mais euh, et on saura que c'est une société euh, euh, privée, mais à capitaux fermés. On va parler de tout ça. Mais il faut comprendre que le capitalisme n'est pas particulier euh, au capitalisme libéral. Et que donc, quand on parle de la République populaire de Chine, effectivement, on combat une forme de capitalisme qui est un capitalisme d'État et qui est certainement aussi euh, la forme la plus totalitaire euh, et, et de capitalisme. Donc, ce capitalisme d'État, il exploite l'homme au nom du socialisme. Alors, il peut rééduquer n'importe quel déviant, hein, en le transformant, comme les animaux domestiques des territoires auxquels nous appartenons, en esclaves euh, totalement soumis, en biens mobiliers, en organes à transplanter, voire encore plastifié commercialement exhibé. Alors là, je vais citer le Point.fr du 17 septembre 2010. Je cite... L'exhibition de cadavres humains à des fins commerciales est contraire à la décence et de ce fait illégale en France. Ce jugement confirme l'interdiction de l'exposition Her Body à corps ouvert proposée par la société encore Events et mettant en scène 17 cadavres humains d'origine chinoise plastinés ouvert et disséqué afin d'éveiller le grand public au fonctionnement de l'anatomie humaine. Voilà, je mettrai le lien de la source. Donc ça, c'était le 17 septembre 2010. Mais pour ce qui concerne le prélèvement... Pour ce qui concerne les prélèvements forcés d'organes en Chine, eh j'ai une source de wikipedia.org que je cite « En raison du besoin de transplantation en Chine et dans d'autres pays, comme c'est joliment dit, divers observa observateurs du monde médical et d'organismes tels que l'ONU et le TTS, donc The Transplantation Society, ont observé une situation non éthique. Tu sais ce que c'est qu'une situation non éthique C'est une, une situation totalement inhumaine. Mais on préfère dire une situation non éthique, se développer en Chine, à savoir l'exécution de prisonniers pour leurs organes et la mise en place d'un trafic très lucratif de ces derniers. De plus, euh, les tour, on lui tout, hein, voilà. oui, euh, oui, mais tu, tu sais qu'en plus, les pratiquants, les pratiquants, de Falun Gong, dont, dont je vais parler tout à l'heure, donc les pratiquants de Falun Gong forment le groupe le plus le plus important des camps de prisonniers chinois. Alors, on parle aussi de camps de prisonniers. Hein, on ne va pas parler de camps d'extermination. Des camps de prisonniers chinois depuis le début de la persécution de leurs pratiques spirituelles en 1999. Et c'est également depuis cette année-là, que l'on observe une très forte augmentation du nombre de transplantations d'organes en Chine. Voilà. Euh, Donc tu peux je leur donner la date, s'il te plaît le... La date. Le, euh, alors, la date, il y a le, je, tout à l'heure, je vais en parler. Il y a le, le, le bureau euh, 600. Euh, euh, c'est. 6. 6 euh, euh, attends, attends. Je vais là que je, que je retrouve ça. Le, le, la date, c'est en 99. Et c'est oui. en juin 99 que. En l'an 2000. Oui, c'est en juin 99 que. Mais je vais expliquer, parce que le Falun Gong, au début, a été promu par euh, la République euh, populaire de Chine avant d'être condamné et je vais expliquer pourquoi. Donc là, si tu es prêt, Pierre, euh, je pense que je vais te, je vais te laisser l'esquimau. Euh, donc, euh, dans la fiche de lecture qui m'a été remise récemment, vous soulignez mon esprit d'abnégation et d'humilité concernant ma démarche artistique. Évidemment, je ne suis pas opposé à cette idée d'abnégation et d'humilité qui peut paraître contradictoire avec mes prises de parole assez virulentes dans des groupes artistico-politiques, tels les sociétés d'auteurs ou les gilets jaunes. Mais simplement, je pense qu'effectivement il faut différencier l'attaque la, euh, d'une structure qui ne représente pas les individus, c'est-à-dire que contrairement à Hannah Arendt, euh, je ne pense pas qu'il y ait une explication rationnelle euh, de l'oppression. Voilà, c'est un grand mystère. C'est pas parce que les gens sont cons ou méchants ou bêtes qu'il y a oppression, il n'y a pas d'explication à cela. Voilà. Et donc, euh, ma démarche artistique, si on peut parler de démarche artistique, consiste en fait à créer euh, un dispositif qui ne repose pas sur la toute puissance d'un auteur, de son texte ou d'un scénario. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais indiqué, le texte n'est qu'un prétexte quelque chose qui sera un message qui sera détourné, reparti, approprié, comme ça se passe actuellement dans les mouvements sociaux, on peut constater que par la sphère internet il n'y a plus de comité central et de groupe décisionnaire exactement et c'est cette virulence de vie, ce bouillonnement que j'essaie de mettre en place à travers la, la réalisation de mes films. Euh, dans le cas présent, je souhaiterais en quelque sorte que la mise en scène de ce projet adopte la forme d'une assemblée générale. C'est-à-dire que le film, la mise en scène, sera assemblée générale. En ce sens qu'avant de tourner une séquence, j'expliquerai du mieux que je peux les intentions que j'ai voulu donner en écrivant la continuité de dialogue que je vous ai fournie. Ce ne sera pas exactement une explication, mais disons une communication d'une énergie, d'une illumina illumination que j'ai en moi. Et j'espère que la comédienne et que les opérateurs subiront, enfin, ou seront transportés, si on peut dire, par cette énergie, et qu'ils filmeront comme ils pensent devoir filmer. Cependant, pour qu'il y ait une illumination, il faut bien qu'il y ait un matériel originel, un texte originel et je vous remercie de m'avoir demandé certaines précisions par rapport au projet que j'avais donné. En fait, l'énergie viendra qu'au début, la caméra ou la prise de vue sera un système voyeuriste peut-être, c'est-à-dire par la porte entrebâillée, on en trouvera les deux coupes CCA, et puis petit à petit, la caméra deviendra de plus en plus présente, elle prendra le pouvoir, elle obligera les comédiens à se positionner par rapport à la prise de vue, il y a un reversement total en fait des valeurs. C'est comme si la, la caméra suscitait le discours et créait le discours avec un retournement final qui fera que la caméra de nouveau s'arrêtera sur l'arbre et la voie ferrée qui diffusait les messages de Vigile Pirat de la première séquence. Merci de votre attention. Ben je, je te remercie Pierre. C'est c'est une mise au point que, que tu fais à travers ton texte, qui est, qui est à la fois, à mon avis, fi, fiction et autobiographie, comme un peu tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tout, tout ce que tu dis et fais est à la fois euh, réel et, et, et, et, euh, et création. C'est-à-dire que... Oui, j'avais oublié de, de préciser que ce texte faisait allusion à, à ce projet, l'état de notre urgence, que je développe depuis un certain temps. Donc... Euh... En un mot, il s'agit de, de faire un tournage classique avec un comédien, une comédienne, un texte et des opérateurs. Et que chacun est, en, est invité à s'emparer du tournage comme il le souhaite. Donc j'ai fait un film qui s'appelle ASSC. Et il y a en fait pas loin de 30 films en tout qui ont été réalisés autour du film. Et des textes qui ont été écrits et des photos. Et j'espère proposer l'ensemble de ces tournages à un théâtre. Voilà, donc ça sur une scène de théâtre. Enfin, je ne sais pas si ça répond vraiment à, à tes questions d'autobiographie. Mais l'acte cinématographique désintéressé va devenir un, un acte théâtral désintéressé. Et moi, j'en étais au sujet parce que le, fin, le fond du problème, c'est effectivement ce désintéressement, c'est-à-dire cette gratuité dans l'acte artistique. Pour moi, on va la retrouver au, à la source du problème, dans justement ces états. Et ces états-nations ouais. et ces bureaucraties qui sont tout sauf euh, des promoteurs de la gratuité. Euh, c'est pour ça qu'au début, j'ai dit qu'il y avait euh, paix hors payer ou mourir, c'était un petit peu euh, le, ouais. le, le, le nouveau leitmotiv. Si, si je peux juste commenter, c'est intéressant de faire un parallèle entre euh, l'art qui serait intéressé des dictateurs, mais je ne sais pas ce qu'en pense Bruno ou d'autres personnes, mais il est quand même noté noter qu'Hitler qu a commencé par être peintre. Mmh. Bonjour. être peintre. Oui. Alors, est-ce que, est que ça pose un problème Est-ce que tu penses que c'est contradictoire ce que dit Roger là, que, Du tout. Que, que, comment on peut passer de la peinture à la dictature oui. Moi, oui, moi, moi, je, peu... moi, je, moi, je pense que si Adolf Hitler avait continué à, à peindre et s'il si, avait orienté sa vie vers la peinture, effectivement, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Effectivement, l'art, c'est un moyen pour l'homme de canaliser c'est une force interne. On va parler du qui tout à l'heure, euh, du quiconque par rapport au Falun Gong. Et si cette force n'est pas canalisée, elle est capable du meilleur comme du pire donc de la destruction et de la création et, et donc et le cas de Ruffin alors, qui fait des films alors, que, comment, comment tu le sens Est-ce que c'est un acte désintéressé ou c'est un acte narcissique Alors moi quand, quand on est euh, député et qu'on trouve le temps de faire des films alors que je pense qu'il y a beaucoup de choses notamment comme euh, l'actuelle guerre au Yémen qui nécessiterait de mobiliser sa force et qu'on en est à se poser la question euh, d'une de, de, place au soleil ou, ou d'une espèce de, de, de propos euh, un petit peu euh, boboesque moi je trouve que le, le, c'est complètement déplacés, cest ces films ne sont pas en prise avec la réalité. Donc le christianisme qui avait rompu grâce aux enseignements de Jésus avec les sacrifices obligatoires à un dieu sexiste, jaloux et guerrier, sacrifice géré par une classe privilégiée de prêtres, au détriment du reste du peuple, ce christianisme originel a malheureusement été récupéré par l'Empire romain sur son déclin. C'était sur quel territoire monsieur eh bien, c'était sur les colonies de l'Empire romain en, en Palestine, voilà, euh, il y a 2000 ans. Donc l'empereur Constantin Ier fin politique, a unifié, par la persuasion et la contrainte, des évêques querelleurs et avides de pouvoir. Lors du premier concile de Nicée, du 20 mai au 25 juillet euh, 325, je, je, était, était, la doctrine du prêtre Arius fera particulièrement les frais de cet opéa hostile des évêques impériaux en marche sur la doctrine sociale, égalitariste, compassionnelle et tolérante d'un charpentier juif prénommé Jésus. Tous les écrits du prêtre Arius seront systématiquement détruits par le feu, auto da fé en portugais, acte de foi, comme le seront la très grande majorité des lieux sacrés de toutes les croyances autochtones d'Europe. Seule Sibelle, la Mater Magna, mère des dieux, verra ces nombreux lieux sacrés réaménagés au profit exclusif de l'église catholique, apostolique et romaine. Par la promotion du culte marial. le commence Aussi... quand le catholicisme Alors, le catholicisme commence justement euh, après cet opéa hostile du concile de Nicée en 325. Mais qu'est-ce qui va se passer ah. C'est que le, le, Cybèle, la mère des dieux. Elle voit tous ces lieux sacrés qui vont être récupérés par l'Église catholique, apostolique et romaine par la promotion du culte marial, officialisé lors du Concile d'Éphèse en 431, qui préférera appeler la mère de Jésus, mère de Dieu, Théotokos en grec, plutôt que mère du Christ, Christotokos. Alors, doctrine qui sera plus tard propagée par l'Église orthodoxe, née du schisme de 1504 à Constantinople. Alors Constantinople, je rappelle, c'est Istanbul aujourd'hui. Alors si j'ai fait cette longue digression au sujet d'une croyance populaire, tolérante et libertaire à son origine, mais malheureusement pervertie en religion officielle, impériale et virale, au service de toutes les conquêtes territoriales et de tous les asservissements, Amérique, Australie, Afrique, c'est afin de pouvoir faire le parallèle avec la plus grande persécution religieuse de tous les temps, celle du Falun Gong, Falun Gong, ça signifie méthode de la roue de la loi. Voilà. Donc le Falun Gong est une discipline de quiconque. Alors le qui, c'est le souffle, et quiconque, ça signifie maîtrise du souffle. Non, rien à voir. Alors cette discipline millénaire est indissociable de la tradition taoïste. Alors les taoïstes, les bouddhistes et les confusionnistes ont développé des écoles de quiconque. Donc effectivement. Pour, euh, en, en psychothérapie, en ergothérapie, on, on sait très bien que la respiration, c'est-à-dire que, ou même simplement l'école grecque euh, de, de, de ce qu'on qu va appeler euh, plus tard euh, les péripathéticiens, disait que l'esprit devait cheminer avec le corps. Et bien dans le quiconque, cette école asiatique, on est euh, à, à effectivement euh, unifier la réalité de, de cette unité entre le corps et l'esprit. Et donc, on a des pratiques de respiration qui permettent de mettre le corps et l'esprit en harmonie, l'action et la réflexion, l'esprit et le corps. Donc, ce... Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vide spirituel qui a succédé, bien sûr, mais, mais, mais aussi du corps. C'est-à-dire que si tu n'as pas de corps, si tu n'as pas de cerveau, tu vas avoir du mal à réfléchir. Donc le vide spirituel de l'ère post-Mao, au début des, a des années 80, alors que la corruption et le chômage endémique font des ravages sociaux dans...